Good morning, allez YIDAN, Dans les sujets d'aujourd'hui, les nishmat Abraham, Mordechai, Ben Yitzchak, Si vous souhaitez, vous aussi, d'édier une prochaine étude de Mishnah, contactez les cinq minutes. Ternel nous disions la secrète, Moed Katan, périgimenu Mishnatet. Mes rachés chodeshim, ou BEPURIM, Purim, ou mes baze ou baze, lo mekonenot. Niquebaremet, mes annotes et lo me tapchot. Eze ou inouy, que Kina, SHEACHAT chat on est avec la dernière mishnah de Moed Katan, qui traite les voix de la Velout. On a vu dans la mishnah précédente comment on enterre pendant la Moed, parce que d'un côté... Il faut, c'est un moment de tristesse, c'est pas le moment de danser, c'est pas le moment de chanter. D'un autre côté, il faut pas en faire trop parce qu'il faut pas augmenter plus que ce que c'est ce ce déjà douloureux. C'est la fête, il faut, un, il y a un devoir de se réjouir pendant la fête. Donc on va pas au moins, on va pas augmenter la, la, la, la tristesse, la peine. Donc du coup, on s'est intéressé à savoir, avec, on a vu qu'il n'y avait pas de espède, dans les jours qu'on va évoquer maintenant dans Hanoukah, Purim et Rosh Rodesh. on fait pas d'espédim, quand quelqu'un qui décède, on enterre, on enterre directement son et ça, c'est pour les spédi, on ne fait pas d'horizon funèbres parce que ça éveille la tristesse encore plus. Maintenant, il y a un truc, c'est naturel, parce que chez les femmes à l'époque, ils exprimaient comme ça leur peine, avec des manières de pleurer assez. Il y avait des conventions, comment faire quoi. Il y avait trois niveaux il y avait méanote, metaprote et mécanote. Méconenote. Méconenote, c'est comment dire, la t shirt des kinote, kina, tout ça, c'est des termes de de Kina, le mot Nehi, ça vient de Oya, et Nehi, et Yelala, c'est tout ça c'est des, des, des, des onomatopées, c'est des mots qui ont été créés sur les cris qu'on pousse pendant qu'on est en, dans, dans la douleur, nii, nii, nii, nii, comme ça on fait, ouais, ou Yelala, Yelala, yelala. d'accord, je... allez voir comment ça se passe, je vous ai dit, dans les enterrements plus, plus orientaux, plus arabes j'imagine. Euh, Comment ça se passe, c'était à peu près comme ça, comme ça que ça se passait à l'époque. Il y avait toutes sortes de, de, de niveaux. Il y avait le niveau d'abord, le niveau élémentaire, c'était mais un autre. Mais un autre, c'est ce que la machine elle va nous dire. Tout le monde pleure en même temps. Oui, euh, ça commence, c'est dans l'ambiance, c'est marrant, c'est marrant, marrant jamais marrant, mais non, au moment dans, dans les enterrements, c'est de, de, de du côté où il y a les femmes qui Machim, où il y a les femmes qui dans, dans les dans lévaillotes. Les, dans les, les c'est calme et dès qu'il y en a une qui se met à pleurer, tout le monde se met à pleurer en même temps. C'est normal. Le pleur, éveille le pleur. Ça s'appelle autre Mais méconnée notes et metaprote maintenant, c'est pendant qu'elle va se mettre à pleurer, elles vont commencer à taper des mains comme ça, et du coup, ça va éveiller encore les autres en pleurant encore plus. Ça, c'est le deuxième niveau. Le plus haut niveau, c'est méconnée notes, C'est qu'il y en a une qui va se mettre à pousser des cris, à crier, genre comme c'est fréquent d'entendre, comment on va faire sans toi Et tout le monde qui répète, comment on va faire sans toi oui, d'accord, des ambiances. Là, cette fois-ci, là, c'est la kina, c'est le niveau le plus haut, de celui-ci, on va l'interdire. Alors regardez dans le missionnaire, comment ça se passe. Mais Rachir au jour de Rosh Krodesh. Bahanouka, Ahanouka et Bapurim. Apurim. Meanote ou métaprot, on leur permet de la répondre tous en même temps. Ils vont se mettre à faire le pleurer ensemble. Et même aussi on leur permet de taper des mains. Par contre, bazé ou baiser, l'homme dans Achanouka, comme à Pourim, ou comme à Roshrodash aussi, l'homme note, on leur permet pas de faire maintenant, qu'il y en a une qui va commencer à pousser le premier cri, comment on va faire sans toi, et tout le monde va répéter, comment on va faire sans toi, et comment on va partir. D'accord Donc, ça, on interdit parce que là, ça éveille trop le pleur. Ensuite, Nikbaramet, dès qu'on a enterré le mort, alors maintenant, ça continue à pleurer, c'est normal, c'est humain, mais malgré tout, l'homme est connu, on leur permet plus de faire des cœurs, de pleurs. D'accord Chacun qui pleure, qui est dans son coin, mais c'est fini, on ne fait plus en cœur, que une elle va éveiller l'autre. C'est on est enterré, on reprend, c'est des jours de réjouissance, on n'a pas le droit d'éveiller le pleur. Ezeu Inoui, qu'est-ce qu'on appelle Inoui Shekolan Onotke Echad, que chacune va, elles vont toutes pleurer en même temps, elles vont toutes répondre en même temps, elles vont toutes s'exprimer en même temps, pousser le, le premier. Tandis que Kina, la kina, la lamentation, c'est quoi Chez Meda une elle parle, Vekula Et toutes vont répondre après elle. Ouais, comme je vous ai dit, une qui va dire, comment on va faire le couscous sans toi Et l'autre va dire, d'accord chez comme non, non, d'où on apprend que le c'est ça le inouï, et c'est ça le kina. alors on rapporte un demi-pasouk en fait. Dans Sheneyama, comme nous dit le verset verset de Jérémie, les Jérémiades », mais la Médéna, qu'elles qu'ils apprendront, je ne mets pas ça avec vous, je parle de, à la troisième personne, pas ceux qui s'adressent au, au direct, mais la Médéna, benotechemnehi, et ils apprendront à leur fille des lamentations, des ishar et othakina, et une femme apprendra à sa voisine une kina. Du fait qu'elle apprend à sa voisine une kina, ça signifie qu'elles ne sont pas en train de pleurer ensemble. Il y en a une qui va jeter le premier, on parle de de, de, de, de, de toutes les misères qu'il va faire payer au Shalom à, à l'époque. Il une veille qui va jeter la première lamentation, et l'autre, elle va lui répondre, d'accord Aval, maintenant, en théorie, la Mishnah, elle est finie ici, seulement pour ne pas rester sur une fin tellement morbide. Alors du coup, la Mishnah, elle va continuer en nous disant, par contre, Léatil l'Avo, sachez quelque chose que Léatil l'Avo, au monde futur, Bézant HaShem, où Homer, le Pasouk nous dit, le fameux Pasouk avec lequel on finit toutes les oraisons funèbres. Billah Amavet la Netzar, viendra le jour où Bézant HaShem, il n'y aura plus de mort pour l'éternité les hommes ne mourront plus c'est dans Ishayahu Péricrafé, pas secrète bila hamavet la netzah. elle disparaîtra yezoula ça veut dire elle va disparaître la mortalité pour l'éternité il n'y aura plus de mort panim et Hashem effacera les les larmes de toutes les de tous les visages amo et comment dire les, la bassesse de son peuple un qui a été rabaissé, il va retirer de, de, de, de la terre. Ouais, il n'y aura plus. Israël va revenir avec tout sa splendeur. Qui Hachem dit car Hachem, ainsi Hachem promet. Et Hashem Hachem, Zachinou, moed Katan. Avant de faire le petit lechaïm, alors on va d'abord commencer tout de suite, Maseret, Khabiga, pour finir avec quelque chose de plus joyeux. J'imagine aussi, il y a une marquette dans les réchonies, quelle était la dernière Maseret du Sédan moed? Est-ce que c'est moed Katan, ou Khadiga il rapporte ici, à tout ça qui rapporte que dans le c'était c'est Moïse Katan avant mais nous, on a changé l'ordre. J'imagine que c'est peut-être aussi une raison pour finir avec quelque chose un peu plus joyeux parce que franchement, c'était un peu l'arseb comme on disait nous. D'accord. Donc Hagiga, ça commence avec Akol Chayvin Beriyah. Tout le monde a le devoir de la Mitzvah Riya de monter voir Hashem loire, Yirei Kol Zehu je Le devoir de monter au Bet pour apporter. Des Korbanot, On expliquera Bezat Hashem tout ça mieux pour la mishna, pour le cours de demain. Bezat Hashem, Pour le moment, un petit léchaïm avec cette fois-ci un arak au pamplemousse. Original, mais moins, c'est pour les petits buveurs, c'est plus agréable. Et voilà, Bezat qu'on a le mérite de continuer encore. Encore. Chayim, la prochaine, c'est la dernière massécha du C'est d'un mois, on en fait la moitié du chasse, yot. Après, il y aura Nashim, Et puis après, on complétera avec Zraïm et Taharot quand ça viendra le moment. Bessiat à Kachem nous aide, Bessat Hashem à continuer pour longtemps encore, à étudier ensemble tous les jours, notre petite mission du jour, c'est pas beaucoup mais ça donne énormément, j'imagine. Et voilà, les Chaim Tovim ou le Shalom, discord, les Sayyam, Otsfarim Arbe, et les Discoq, on shalom d'im, Bessat Hashem. Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shakon Yabidro. Kol Tuv Selah.